Pourquoi ce livre Pourquoi encore un livre sur les, sur les petits-enfants euh, Parce que je pense que malgré tout, ce qu'on écrit et dit sur eux, ils sont encore méconnus ou mal compris. Euh, les adultes sont très, euh, pleins de, de bonne volonté et d'intérêt pour les enfants, mais ils ont souvent le sentiment que ces enfants, surtout les petits, les petits-bébés, c'est euh, cela dont on parle, euh, ont besoin d'une aide constante, sont totalement dépendants. Euh, ce livre est un livre de recherche qui a été euh, mené, d'observations de très nombreux enfants et qui montrent des aspects du développement, en particulier du développement moteur des enfants. Euh, et leur originalité c'est d'avoir euh, été euh, ces observations menées euh, dans le milieu naturel des enfants euh, qui sont observés dans leurs activités euh, habituelles, c'est pas du tout une situation de laboratoire, donc on a au fond des, des connaissances qui sont retirées de l'observation fine systématique, attentive de centaines d'enfants, dans le cas des recherches de Mepicler, euh, dans leur développement moteur, de façon à pouvoir décrire finement euh, ce développement et de pouvoir montrer que c'est un développement euh, autonome. Comme je viens de le dire, elle montre le développement moteur de ses enfants. À partir du moment euh, où tout nouveau-né n'a qu'une position euh, d'équilibre dans laquelle il peut être bien et autonome, c'est la position euh, dorsale, jusqu'au moment où il euh, marche de manière assurée, comme, euh, comme vous et moi. Euh, et j'ai évoqué tout à l'heure le nombre d'enfants, c'est plus de 700 enfants qui ont été ainsi observés pendant toute cette période, des premiers jours de leur vie jusqu'au moment où ils euh, se tiennent debout, où ils avancent d'un pas euh, fermé, fermé, décidé. J'aimerais ajouter que euh, ces recherches qui se fondent bien sûr sur des observations qui ont été dépouillées et dont on tire des statistiques, elles sont largement illustrées, illustrées par des photos pour certaines, et illustrées par des dessins magnifiques de Clara Pape, qui montrent tous les stades, y compris les, plus, les moins connus, parce qu'ils sont intermédiaires du développement moteur des, des petits-enfants. Non, alors les recherches d'Amy Pickler, d'ailleurs pas Amy Pickler toute seule, c'est Amy Pickler et Anna Tardos pour certaines de ces recherches, euh, constituent la première partie du livre. Dans la deuxième partie, on a des études plus récentes sur des sujets qui ne sont pas alors le développement moteur, mais qui sont des aspects du développement des enfants peut-être euh, parfois euh, négligés ou mal connus, euh, par exemple l'apparition de l'humour chez l'enfant, ou euh, la manière dont l'enfant utilise son fixe son attention, dans son activité ludique ou encore euh, une étude sur la manipulation, comment le, la capacité de faire des choses avec ses mains euh, se développe chez les tout-petits-enfants. Et enfin, un sujet qui fait beaucoup euh, couler d'encre actuellement, c'est la question de l'hyperactivité. Un article qui euh, essaye de montrer ce qui, dans l'activité des tout-petits-enfants, est purement activité, et pose la question euh, de l'existence ou non de phénomènes d'hyperactivité à cet âge-là. Alors je pense qu'il est destiné, au fond, à tous ceux qui, un titre ou un autre, s'occupent de, de petits enfants, euh, parce que c'est un livre qui permet de mieux les connaître, qui permet aussi de réaliser euh, tout ce qu'on peut apprendre, qu'on fasse une démarche scientifique, comme c'est le cas dans ce livre, ou une simple démarche d'observation, tout ce qu'on peut apprendre en observant la manière dont ils vivent et, et agissent euh, dans leur milieu. Euh, le livre dans ces deux parties, dans sa première partie avec les recherches piclériennes qui datent de plusieurs décennies déjà, euh, parle de développement moteur et met beaucoup l'accent là-dessus, euh, et complétée par cette deuxième partie où on voit au fond les autres aspects ou certains autres aspects du développement des, des enfants. Euh, je pense que ce livre, si euh, on le lit euh, attentivement et si on nous trouve du plaisir, ce que j'espère, euh, ne peut que donner une attitude respectueuse à l'égard des compétences et des capacités des enfants et aider l'adulte à se voir non pas comme celui qui intervient, qui au fond forme ou je ne sais pas, conduit l'enfant par la main sur le chemin du développement, mais comme un partenaire qui respecte les compétences et les capacités d'autodéveloppement propres à chaque enfant.